Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, chers client Et ici, c'est le grand maître, mon du Bénin. Hum, je vais vous montrer une petite démonstration de ce portefeuille magique. Il y a des gens qui disaient que le portefeuille magique n'existe pas. Donc, je suis obligé de faire une petite démonstration pour vous. Le portefeuille magique existe. Donc, voilà le portefeuille. Voilà ce qu'on appelle le portefeuille. Ça là, on appelle le portefeuille magique. C'est là, c'est ça qui produit 2 millions par jour, sauf le mercredi. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, voilà l'intérieur du portefeuille. Il n'y a rien dedans. Est-ce que vous voyez bien? Il n'y a rien dedans. Il y a rien dedans. Donc, je vais faire une petite démonstration pour vous et montrer que ça va produire de l'argent. Est-ce que vous voyez bien? Il n'y a rien dedans. Vous. Donc, je vais taper le portefeuille. Je vais taper, je vais, taper. Puis, je vais appeler les chinois, c'est la richesse qui va rentrer dans ce portefeuille maintenant. La richesse doit rentrer dans ce portefeuille. Comme c'est moi le grand maître consulteur Moudeh du Bénis, vous savez comment je peux le faire pour que ce portefeuille va produire de l'argent. Donc j'ai déjà appelé les génies, j'ai déjà appelé le président pour que les Bénis viennent mettre le pouvoir dans ce portefeuille pour que le portefeuille doit produire de l'argent. Voici le génie de multiplicateur. Je dois payer le génie de multiplicateur sur le portefeuille, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc je vais ouvrir, je vais ouvrir le portefeuille pour vous montrer que ça va produire de l'argent. Ah, voilà, le portefeuille a produit de l'argent. Vous voyez, C'est produit de l'argent. Ce sont les billets de banque ce sont les billets de banque que le portefeuille a produit. est-ce que vous voyez bien voilà si c'est les billets de banque c'est comme ça ça se fait c'est comme ça ça se passe ce sont les billets de banque donc le portefeuille ça existe vraiment ceux qui ne croient pas que le portefeuille existe pas voilà ce que je vais vous montrer le portefeuille magique existe vraiment Voilà way we're